J'aime à dire que mon métier, c'est de, de redonner du goût à la vie. 100% des personnes qui viennent nous consulter nous disent Vous êtes, vous êtes ma dernière chance, j'ai tout essayé. Les régimes, la restriction, les substituts, les compléments alimentaires, le sport, la méditation, les psy, rien, rien n'y fait. Je reprends toujours du poids. Et oui, Et oui vous êtes comme cette centaine. De milliers de personnes qui sont en surpoids et pour qui rien ne marche. On le sait. Les études le prouvent dans 95% des cas, le régime alimentaire ne fonctionne pas. Et pire encore, dans 80% des cas, la reprise de poids est supérieure au poids initial. Vous êtes comme ces personnes qui viennent nous consulter et qui ont compris que la solution pour mincir ne se situe pas dans l'assiette. Que compter le nombre de calories que de manger équilibré, que de s'astreindre à un régime draconien, ça ne fonctionne pas pour perdre du poids durablement. Vous pensez que le problème vient de vous. On vous a dit que vous manquez de volonté, que vous ratez la phase de stabilisation, etc. etc. Et surtout, vous en avez marre. Vous ne vous supportez plus. Eh bien, la bonne nouvelle, et vous pouvez le dire autour de vous, c'est qu'il existe, il existe une solution pour mincir durablement et ce, sans faire, sans faire de régime. Et c'est ce que je m'apprête à partager avec vous, ici et dans des vidéos à venir. Si j'ai décidé de faire ces vidéos, c'est parce que j'ai envie de partager avec vous, avec le plus grand nombre d'entre vous, des vérités qui sont encore trop souvent cachées à cause de lobbying très important. À travers ces vidéos, je poursuis trois objectifs principaux. En premier, bien sûr, c'est de désacraliser les régimes alimentaires. En second, c'est de dénoncer les fausses croyances sur ce qu'il faut manger, pas manger, sur ce qu'il faut faire ou pas faire pour mincir. Et en troisième, j'ai envie, envie de vous aider à mieux comprendre quelles sont les causes de votre surpoids. Votre rapport à la nourriture doit changer. Je m'appelle Nathalie Maire, je suis coach neuro-comportementaliste en nutrition, diplômée en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire et spécialisée en biologie cellulaire et transmission épigénétique. Je suis enseignante et formatrice. J'accompagne depuis des années des centaines de personnes à mincir durablement sans faire de régime. Et je forme aujourd'hui des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent, donner plus de sens à leur carrière. Et dans le réseau de partenaires de la méthode mère qui se développe partout en France, nous aidons les personnes à mincir par le décodage du comportement qui pousse à manger. La solution ne se trouve pas dans l'assiette, mais dans la tête. J'ai en effet mis au point et j'enseigne une méthode qui permet de se réconcilier avec la nourriture et plus généralement de retrouver ou de trouver la légèreté de la vie, le bien-être. L'envie de manger au-delà de sa faim ou celle du stockage excessif de la nourriture n'est pas un manque de chance, ni une fatalité et encore moins une histoire de gènes. Les recherches sur la biologie cellulaire le prouvent. Nous ne sommes pas victimes de nos gènes. Seulement 2% des problèmes de santé sont transmis de façon irréversible. Vous avez en vous les moyens de changer, de devenir qui vous êtes vraiment. Le surpoids est un comportement automatique d'évitement de ressenti de souffrance. C'est un détournement de la fonction de la nutrition vers un besoin de se rassurer, de se réconforter. Que vous soyez conscient ou pas, le surpoids exprime un mal-être intérieur. Les causes profondes du surpoids trouvent majoritairement ses origines dans, une mauvaise, dans un mauvais rapport à soi et dans un comportement qui se perpétue de génération en génération. Ces transmissions ne sont, pas consciam, ne sont pas conscientes et elles conditionnent nos comportements. Beaucoup de techniques actuelles fleurissent et vous apprennent comment manger. Mais il ne suffit pas uniquement de réapprendre à manger selon nos instincts pour enrayer durablement le problème du poids. La problématique du surpoids vient d'un dérèglement de l'hypothalamus, une toute petite partie située dans le cerveau responsable de nos besoins les plus primitifs. Nous sommes dans le circuit des addictions. Il s'agit d'un trouble du comportement et pas uniquement de celui du comportement alimentaire. Il n'est pas question ici de volonté. Ce que j'ai surtout envie de vous dire, mesdames et messieurs, c'est garder espoir il existe des solutions pour vous aussi. Vous n'êtes pas un cas particulier. Pour vous aussi, il est possible d'arrêter vos pensées obsessionnelles en lien avec la nourriture. Pour vous aussi, il est possible de, de mincir et de manger en vous faisant plaisir, sans grossir, sans culpabilité ni frustration. Pour vous aussi, il est possible de vous habiller au gré de vos envies et pas à celui de votre valence. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, sur vos comportements alimentaires. Et si vous souhaitez m'aider dans ma quête d'informations sur les méfaits des régimes, inscrivez-vous. Inscrivez-vous sur ma chaîne en cliquant juste ici et partagez et faites partager mes vidéos. Qu'on se le dise, les régimes font des dégâts et les conséquences sont parfois irréversibles. Ils font prendre du poids sur le long terme. Une étude qui va bientôt sortir prouve que les personnes en surpoids d'aujourd'hui sont le résultat des personnes ayant fait des régimes dans, les régimes dans les générations précédentes. On peut changer ça. Ensemble, arrêtons les dégâts. J'espère vous retrouver prochainement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous et à venir nous rencontrer pour une séance de diagnostic. Merci à vous. Je vous aime.